Mais... Une soirée en Alsace j'ai pas de séquelles. Tout <rire> s'est très bien passé. <rire> formidable. Et bah ben c'est dans ce cadre bucolique, avec un beau soleil, que j'ai le plaisir de retrouver les schnordistes et les wheelers d'Alsace pour un périple en Alsace bien évidemment. À pas dire que non plus c'est le truc le plus beau, je suis pas focus à ce point là. <rire> mais en attendant c'est quand même bien sympa. Black guys c'est donc un périple sur deux jours qui, au départ de l'Eurométropole de Strasbourg, va conduire Willows à goûter au plaisir du ride à l'Alsacienne, en mêlant vignes, ascension vosgienne, châteaux médiéval et canaux. Un périple de 240 km qui va donner une image assez fidèle des terroirs que l'on peut traverser en Giroux dans le Barin et un petit peu en Moselle. Bon, et cette balade est un petit peu spéciale parce que bah, maintenant on a des Shermans On a des Shermans Excellent, on a pu déjà tester la qualité de, de la roue, on a pu voir leur autonomie qui est exceptionnelle, exceptionnelle. Je conseille vraiment à tous les wheelers uh, trippers là, de, de prendre des Shermans, ça vaut vraiment le coup. Hein. Et c'est le long du trop célèbre canal de la Bruche, reliant Strasbourg à Molsheim, que les wheelers du jour vont prendre plein ouest direction les vignobles de la Couronne d'Or et notamment l'Altenberg de Volksheim bien Le soleil, ça fait du bien, hein, du beau temps. Le ciel, il est bleu en Alsace. C'est pas une bleu. couleur qu'on voit souvent ces temps -ci. Vous avez quand même attendu l'Alsace pour voir ça. Hein. En Lorraine, on dit pas il pleut, on dit il meuse. On ah, savoir pourquoi. Enserré entre les champs de vigne et la bruche, l'Altenberg, vieux coteau, marque les limites de la plaine et l'apparition des collines sous vosgiennes ce vignoble de 31,20 hectares, remarquablement exposé, bénéficie d'un microclimat idéal, très sec, à une altitude de 200 à 250 mètres. L'Altenberg est particulièrement favorable au Riesling qui couvre 18 hectares. Ici, on voit les Vosges, la Forêt Noire et la Plaine d'Alsace, et même la cathédrale de Strasbourg. Oui, là-bas, tout au bout, là-bas. C'est pas sympa, ici Avec Vélose, on ose Et nous continuons l'aventure en apercevant au loin Souls les bains et les promesses de son accès cyclable. On vient de récupérer la piste cyclable, c'est beaucoup mieux maintenant. C'était bien le tout terrain, mais pas trop non plus. Hein. <rire> ah tu vas voir dans la suite de la vidéo à mon avis, il va y en avoir des, des obstacles comme ça. Et bon les palissades, on a pas à chez nous. Hein. C'est à Molsheim capitale catholique de la contre-réforme en basse Alsace et fief de la célèbre entreprise Bugatti, que nous avons décidé de recharger nos montures et nos organismes avant la grande ascension des Vosges qui nous attend. Eh ben on a bien mangé pour pas cher. Hein. C'est au frais de l'association Les Houleurs de Lorraine, c'est ça Voilà, c'est ça. Franchissant le vieux centre-ville de Mutzig et ses vieux remparts, c'est d'une bonne allure que nous remontons la vallée de la Bruche par sa piste cyclable remarquable au revêtement si apprécié des Schtihwiler venus du nord. On aimerait bien avoir les mêmes pistes cyclables chez nous et le même paysage. Il y a peu de soleil aussi, non <rire> C'est à Urmat, à proximité de l'une des plus grandes scieries d'Europe, qu'on décide de quitter la voie verte pour Niederasslar et l'ascension des Vosges. Petit pont de bois, petit pont de bois! C'est désormais les Vosges et sa traversée par le col des Pandours qui va mettre à rude épreuve nos roues et surtout nos mollets. Moi je t'aime bien mais mes mollets de ice. En effet, si l'hiver le revêtement est stabilisé, en été la couche de gravier est beaucoup moins et demande à nos héros du jour une plus grande poussée sur les appuis. C'est dur mais avec la Charman ça fait un sacré confort. Pour ma part je trouve pas que c'est pas si confortable mais moi je pense que j'ai surconflé. J'arrête pas de sautiller comme ça. Euh, heureusement que j'ai des power pads là parce que sinon j'aurais déjà balancé plusieurs fois. Oh. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que tu fais je souffre dignement et eh ben, je recharge en nomade parce que j'ai pas beaucoup de batterie et donc bah, voilà. la Playmobil euh, mallette a encore frappé. Qui, qui est le Marquette Lorrain qui a, qui a choisi le coloris et puis euh, ce, ce bel ensemble ben, C'est mes filles, choisis les mallettes roses, c'est des filles. Après cette recharge sauvage et parfaitement autonome, c'est la localité de Vangenbourg que nous apercevons au loin le temps de laisser Alexis recharger dans le bistrot du coin, nous continuons notre chemin avec Céline et Aurélien en direction de son château fort. Cet édifice féodal a été construit sur un éperon rocheux qui domine le village tout proche. Présent depuis plus de 800 ans, ce château est le témoin d'une histoire tumultueuse qui offre un panorama unique sur ce territoire que l'on surnomme la Petite Suisse d'Alsace. C'est très rose. Ça manque un petit peu de mur pour un château. Ah, il manque des bouts nuances degrés, rose. Je pensais à Alexis qui est en train de boire un coup, en train de taper la discute avec les mecs du coin, <rire> c'est sûr et certain. Il bon bah, faut qu'on y aille. Hein. C'est sous un léger crachin et la crainte de l'orage à venir que les valeureux wheelers ont décidé d'accélérer la dure et quitter la posture de touriste pour celle de pilote pressé mais responsable. Bon, le temps se gâte, on commence à avoir euh, quelques pluies éparses, donc on commence à tracer un peu pour arriver le plus rapidement possible à Dabo. C'est sur les hauteurs de la haute qu'il a sérieusement commencé à pleuvoir, rendant un peu humide notre arrivée au Rotenul, cet hameau d'Aboisien, plein cœur de la forêt où un plat copieux nous attendait. Table. La, choucroute, la choucroute, la choucroute, la choucroute, la choucroute, la choucroute, la choucroute. On a faim, on a faim. Pas comme à midi. <rire> C'est avec un vrai plat de choucroute que nous avons décidé de festoyer jusqu'à très tard dans la nuit. Je crois que ça va le faire beaucoup plus qu'à midi. Ça devrait bien bien se passer. Hop là, guys. Oulma, poule ah, ils vont pas être prêts, hein T'as dormi Très bien. Un peu court, mais très bien. <rire> T'as bien dormi Hein ouais. Très bien dormi. Oh, c'est <rire> <rire> du vrai, c'est du vrai nature, à base d'eau et de fruits, rien d'autre. Il, il voulait que tu te fasses vraiment mal. Il avait quand même un autre truc Je bande. <rire> <rire> oui, oui. Au-delà de la petite blague, les frottements répétés de la roue. <rire> On mis à mal les cuisseaux de notre lorrain préféré et ont permis une séance de rafistolage collectif, un peu étrange, mais toujours oh, bon enfant. L'amputation me fait peur. Allez. blessures <rire> <rire> <rire> <rire> de bien <rire> <rire> Allez, au revoir, merci au revoir tout le monde, au revoir. au revoir, au revoir, très sympathique, <rire> tes parents sont très sympas, euh, ben, tu sauras pas tout, et bah ben après 7 heures de nuit bien réparatrice, mais en deux nuits, et c'est reparti, une super soirée, comme à la maison, super ambiance, et voilà, on continue l'aventure, la direction Rocher du Dabot. Lieu de culte celtique, l'imposant rocher de Ré-Rose était coiffé d'un château médiéval qui fut détruit en 1690 sur les ordres de Louis XIV. La chapelle actuelle est dédiée au pape Léon IX, enfant du pays. Le rocher de Dabot offre une vue panoramique à des lieux à la Ronde sur une nature encore préservée, tant sur le plateau Lorrain que sur la ligne bleue des Vosges. Et c'est direction Lashlife, son col et sa route forestière que nos compagnons vont s'aventurer sur une vingtaine de kilomètres en plein cœur du massif vosgien à cheval entre Alsace et Moselle. Tellement à l'aise qu'Alexis a décidé de tout vous déballer. Bonjour, bonjour. Collection été hiver d'Albal présente. Le pont chaud. l'équipement. Ça dépasse. Hein. Ça dépend. Ça <rire> fait exprès, les coups Le premier, non. Mais le deuxième, oui. Après s'être vêtu de vêtements plus adaptés à ce temps si incertain, c'est par le Spitzberg, la route des Russes, le Groman, que nous nous dirigeons imperturbablement vers la montagne sacrée du Donon. En effet, ce massif, avec ses 1009 mètres d'altitude, est le point culminant des basses-Vosges à la jonction des départements de la Moselle, des Vosges et du Barin. Ça en bouffe de la caillasse Dès la préhistoire, parce qu'il est visible de loin, on lui attribue un caractère sacré qui ne le quittera plus. Sa situation à l'écart des foyers humains favorise le développement des légendes, mêlant mythes et réalités. Les Romains, mystérieusement séduits, consacre le site à Mercure. Craint par les premiers chrétiens, le daumon aurait depuis présidé à la conception de Victor Hugo. Sous Napoléon III, un pastiche réussi de temple antique vient couronner le sommet, renforçant davantage encore son caractère sacré ou mythologique. Ça monte beaucoup, ça monte, on a l'impression qu'on est arrivé là-haut et en fait, il y a encore des trucs à voir là-haut, et il y a une super vue. Pareil, tout pareil, sans y aller. Et Je crois sur parole, je regarderai les photos qui ont été prises, c'est pareil, il y, a, il y en a un qui a fait, euh, en une minute, il a fait tout le tour avec le drone, j'allais me faire chier à monter pendant un quart d'heure. Exactement. Donc deux couples de retraités qui sont partis euh, quelque part euh, style Guatemala, enfin voilà, il assez lointain, avec des, plein d'animaux sauvages. Qu'il est bien évidemment interdit de ramener chez soi vivant en paillis ou quoi que ce soit. Mais les deux mecs se lancent quand même un petit défi. Et le premier dit bah, toi, moi je vais ramener eh, bah, une chauve-souris. L'autre il lui dit t'as ramené quoi Ben bah, dis-moi je vais essayer de ramener euh, un plutôt sauvage. Euh, au calme. L'autre dit oh, mais comment tu vas faire toi pour passer la douane Ta chauve-souris, bah il dit moi je vais la coller sur un t-shirt et je dirais que c'est le t-shirt de Batman. Je dis et toi comment tu vas faire avec le putois Bah dis-moi le putois, je vais le mettre dans la culotte de ma femme. Elle dit mais ça va plus à mort là-dedans. Elle dit ouais c'est pas grave, si le putois il meurt, il meurt. On va lui. <rire> on n'est pas fatigué. <rire> Après cette petite collation revigorante, on descend les sommets vosgiens par son versant Lorrain, en empruntant le circuit de Donon en direction de turkstein Blanrupte. Une série de virages bien négociés nous amène aux abords du petit ruisseau de Saint-Quirin, qui coule paisiblement le long de la vallée de la Charmille et qui, comme son nom l'indique, va nous faire passer par le prestigieux petit village Mosellan, classé comme l'un des plus beaux de France. Je te rappelle que toi aussi t'es blessé hein. Ah oui, voilà. dans mon amour propre, là, t'imagines pas à quel point là. <rire> ton coude. Et c'est ainsi que se termine ce beau week-end en compagnie d'Alexis et des Hilos, qui nous ont fait l'honneur et la gentillesse de venir jusqu'à Strasbourg partager un si délicieux moment de partage et de fraternité autour de notre passion commune pour la roue, les beaux paysages et les petites blagues. Mais l'aventure n'est pas terminée, puisqu'à l'issue de ces quelques jours passés ensemble, nous avons décidé avec Damien de les accompagner jusqu'à Lille pour un road trip que l'on vous comptera au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, roulez casquets, profitez des libertés incroyables que nous offre la monoroue et avant de se quitter, je ne résiste pas à vous offrir cette petite blague de beau papa. La différence entre Ilgiers-Rafenstaaten, le et la ville de Florence en Italie. Uh, à ilgiers il y a des filles qui s'appellent Florence. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht>